Salut les troguers, salut les trogues. alors là on est sur le 3 de Super Smash Bros Brawl, ça se passe euh, sur Wii, c'est sorti en 2008 et euh, par les cours Nintendo, euh, donc là on va, on voit le mode histoire en fait, euh, qui se passe bah, dans l'histoire. Oui, parce que en, enfin, euh, parce que là, euh, dans l'ancien euh, Super Smash Bros qui était mêlé, le mode histoire c'était pas vraiment un mode histoire, hein. c'était surtout euh, un, un mode on peut dire... Euh, où t'avais plusieurs tableaux qui s'enchaînaient. Là, on a vraiment une vraie histoire avec. mon euh, truc de, de l'Empire Suspatial Spatial où t'as des machins qui attaquent. Donc là, je, des. Il y a des cinématiques des... et tout Ouais, il y a des cinématiques avec tous les personnages. Bon, les cinématiques, les personnages ne parlent pas, hein, même s'ils parlent bah, dans leur jeu. Bah, euh... on rappelle euh, brièvement le principe. Alors, le principe, c'est un jeu de combat, voilà, je suis en mode histoire. Et bon, c'est un jeu de combat où on doit éjecter les, euh, bah, vos adversaires du terrain, quoi, En leur faisant euh, du dégât, euh, en leur tapant dessus, euh, etc. D'accord et euh, Donc on doit les éjecter, et en fait il y a un rapport avec les pourcents hein, qui s'affichent à côté ouais, de là bah Les pourcents que j'ai là, bah, euh, là, ça me permet, en fait, plus j'ai de pourcents, plus je vais voler loin à chaque fois en fait. Ah ok. Ah donc t'auras moins de chances de revenir. Ouais, de revenir, oui, voilà. Ça marche. Euh, donc euh, voilà, il faut, il faut juste virer les adversaires. Voilà. Et euh, donc, il y, y a beaucoup d'adversaires, c'est aussi euh, un peu le principe du jeu, c'est d'avoir euh, ouais. tous, tous les héros Nintendo, bon, c'est leur, euh, leur recette non, pour réussir. Non, tous ça, les ça héros Nintendo, rien. même s'il y, si y a Snake et, euh, et Sonic, quand même! C'est leur recette pour réussir, parce que sinon, oui. ils seraient à rien. <rire> bon, et euh, sinon, euh, au niveau du gameplay, c'est accessible? Euh... Bah, pas mal, mais bon, quand même, quelqu'un qui aurait joué des heures geeké à mort, bah il vous exploserait la gueule en hein, moins de Ça, y a, y a pas photo quoi. Ah, D'accord, donc y'a bon, possibilité quand même, de progresser. Oui. Voilà, pour progresser. D'accord. Oui, et euh, sinon c'est agréable à jouer ou Oui, c'est quand même agréable à jouer, il y a plusieurs coups. Chaque personnage ont des coups spéciaux euh, qu'on qu utilise avec B et des coups normaux qu'on utilise avec A. c'est pas un peu répétitif Parce qu'en général, qu on peut Non, parce que chaque personnage a des trucs spéciaux. le personnage que j'ai là, bah il tape très très fort en fait, mais il y a quand même assez lent. Euh... Bah, ce que, En général, quand il y a des personnages qui ont chacun leur coup spécial, à la fin, c'est toujours les mêmes animations. C'est ça, ça que je qu'il à... qu y a par là. Bah, Quand ton goût spécial, euh, je sais pas, euh, tu, tu voles et puis après tu tues quelqu'un, euh, tu, si ça peut être x50 euh, ça, au bout d'un moment, c'est répétitif non Ah là, je vais le faire réjecter. Oh, non, je trouve pas que c'est pas super, super répétitif. Donc là, on changer de personnage. Voilà. Donc on s'en lasse pas trop. Voilà. Sinon, au niveau de la mençon, je trouve qu'elle est sympa. Ouais, c'est sympa. La, la, la musique est... Euh... Acceptable, mais bon, je trouve pas qu'il qu y ait plein d'instruments, tout ça, c'est un peu dommage. Hein ouais. Euh, la, la mélodie est bien, mais après, l'instrumental est beau. Bon, après, ça dépend peut-être des goûts. Et euh, donc, on va peut-être passer un, un voir pour voir le niveau du mode combat. Ouais. D'accord. Donc, nous voilà sur euh, le niveau du, un mode, niveau du mode combat. Voilà, le donc, niveau en question, ben, en fait, tu l'as fait toi-même, Clément. Ouais, là, le, le stage, je veux dire, je veux dire, dire l'arène de combat, je l'ai fait moi-même. Bon c'est sympa mais c'est quand même très limité hein, je veux dire. C'est limité. Bah, vous regardez c'est que des gros blocs en payé partout. Hein. C'est pas un du planète. Voilà, c'est par rapport aux au stages qui sont faits par les développeurs c'est très limité je trouve. Ah ouais d'accord. Et euh, donc euh, sinon euh, euh, tu peux.. C'est 4 maximum joueur euh, Ouais 4 pour un même combat. Il y a plusieurs modes de combat, là j'ai un mode en temps. Faut sortir le plus de fois les personnages euh, bah, euh, du terrain. Possible, ça augmente ton score. Et voilà. Euh, mais t'as aussi des votes de vie où on a chacun des vies. Et celui qui a plus de vie à zéro, ben bah, il meurt. D'accord. Il y a même vie et temps, tu vois. Donc ah ouais. euh, on peut tout changer. On peut même mettre des trucs spéciaux. Quoi. Ok. Euh, graphiquement parlant, bah, je trouve que c'est de la merde. Euh, quand même. Ouais bon. C'est de la euh, merde. D'accord. Ça a une PS3. <rire> D'accord. C'est HD. C'est euh... mieux que la de mais bon, euh, c'est sorti 2008. En 2008, il y avait beaucoup mieux quand même. Euh, ouais. C'est euh, un peu dommage de négliger cet aspect. Bah si, la web, oui, elle est pas très puissante, hein, c'est surtout ça. Oui, pas, ça, ça n'excuse pas tout. Ouais. Euh, ouais bon, le déman n'est pas là. Euh, mmh. Sauf que quand même, je trouve que les ouais. personnages euh, oui sont bien respectés. Euh, ouais, ouais, C'est-à-dire ouais, ouais. que leur tête, euh, c'est pas non plus un cube. Quoi. Ouais, bah, euh, oui. Oui. On comprend qui c'est quand on voit je trouve ça, trouve ça sympa. Et je trouve que l'univers graphique... Est, Alors là... là, là, là, là. Euh, là, bon, je, je fais un petit arrêt parce que là, une nouveauté aussi, c'est le final match. C'est-à-dire une grosse attaque de malade qui explose tout le monde. Voilà, qui fait exploser Donc, euh, chaque personnage en a une différente. À celle de Snake, il a un gros lance grenade un, un gros lance grenade et il explose tout le monde. Quoi. Donc là, apparemment, tu as pris un personnage niveau 1, un personnage niveau 9... Et un... Ouais, parce que euh, là, on peut, euh, on peut euh, faire les, euh, les différents niveaux des personnages. Quoi. Donc, un qui est très fort, un hein, qui est tout nul, et un hein, qui, euh, qui est normal, quoi. D'accord, tu t'as peut-être le temps de recommencer hein. Ouais. Euh ah oui, ça, ça sont pas le tableau des scores, la petite. Électorale. Ouais. Euh, sinon au de niveau quoi. des licences, il vraiment tout de Nintendo, il manque rien. Euh, ouais, ouais, même les stages sont, sont faits pour des. Euh, ah, pour des trucs de Nintendo, je veux dire par exemple bah, c'est château CG, c'est pas un blême. Tout est pris de Nintendo, c'est vraiment on prend tous les jeux Nintendo, enfin un gros patchwork un jeu de combat, qui est quand même pour moi le meilleur jeu de combat jamais sorti sur Nintendo. Mais en, en même temps, les jeux Nintendo c'est pas toujours des gros patchwork <rire> au final, ils sont <rire> C'est des gros mix, en fait c'est des soupes qui font. <rire> euh, voilà. ouais, donc il y a toutes les licences, plus euh, une ou deux Sega et tout ça. Donc ouais. c'est assez sympa. Euh, après mon avis personnel sur le jeu, bah, c'est que.. Euh, Bon, si, vous, si, vous avez, si vous appréciez le Nintendo, c'est encore un jeu euh, un, peu prendre, comme, hein, en fait. un, un peu comme les autres, mais... Euh, non, mais il est bon hein, quand bah, Après, si vous avez jeu. jamais acheté de jeu et que vous en voulez un, euh, bah, c'est pas un jeu Nintendo, il faut prendre Bah, après toi, ton avis Non, mon avis, je trouve que c'est euh, un bon jeu qui est marrant, surtout à plusieurs gros avantages des, euh, des jeux Nintendo. Jusqu'à 4, je... hein. ouais, jusqu 4 bah, on peut être 4 euh, sur un combat, on est jusqu'à 4. D'accord. Donc, euh, bah, sur ce, on va vous dire salut. Ouais, salut